Coucou Youtube Je suis de retour de vacances, une semaine de vacances, je lance la première game. T'imagines bien ce qui va se passer. Régale-toi bien, like, commente. Bisous. Bonne année. Oh oh oh je sais plus jouer. Ah Ah j'ai ah, ah, tout perdu ah, Je ressemble à EG maintenant Ah non ça va. Le sniper ça dit quoi ça fout là j'ai pas lu depuis une semaine hein. ok donc on va réapprendre on va réapprendre à jouer en quelque sorte hein. oh elle est bien ce type ça elle est même super Ok, là-bas, il y a des méchants. Ça se voit, t'es malade, t'as lancé en résu. C'est pas faux, en vrai. Hein. J'ai jamais fait de game de résurgence, je crois, quasiment. Hein. Enfin, j'en ai fait une. Tu viens vraiment de te casser les, les patounes J'ai un peu attendu comme une pute pour avoir le kill. Ok, chat. Ça joue fort, là, j'ai l'impression, déjà. Ils sont énervés, les mecs. Est-ce que le repos, c'est cheaté Alors, dans, dans mon cas, oui. Putain, mais je, je laser du ouf C'est la neige, ça m'a engourdi les doigts, ça m'a rendu meilleur. Derrière nous ouais, derrière nous. Et ouais mon c'est moi qui suis derrière toi ma gueule. Que Déso ça. Désolé, désolé, désolé. De quelle neige tu parles Ça, quelle neige! <rire> ce qui reste dans les narines le matin. Cette neige-là, les gars. Ouais, du coup, les gars, ben bah, ouais, une semaine sans jouer. Euh, ça m'a pas forcément manqué. de vie, frère? Mais t'as tes armes? Mais comment t'as fait pour, euh, pour me rater à ce point alors que t'avais tes armes? C'est fou ça. Bon, je vais jouer avec ces armes du coup. Je vous rappelle, les gars, que c'est ma première game là actuellement aujourd'hui. A... J'ai pas joué depuis un bon moment. Donc, euh, on réapprend très gentiment à jouer. Euh bah ça revient ouais ça ça revient mais euh, je... ah c'est bon, je l'ai vu oh non j'ai pris une double décale en même temps c'est dur les gars c'est dur ce qui va se passer oh non c'est pas fini quand même non il reste euh, Germano euh, Moscou. par contre euh, c'est moi ou ça tryhard de ouf là dès le matin j'ai laissé le compte dormir une semaine je devrais tomber contre des mecs euh... Mais qui ont leurs doigts congelés dans la neige en fait, concrètement. Alors je vais faire ça, mais c'est pas du tout le truc conseillé à faire. Ça circule fort là à l'intérieur hein. Oh dégâts. Y'a un mec juste là à ce qui je suis mort, je vais aller me refaire Non Ah les gars, je viens de revenir de vacances. Bon, les quoi là Ok. <coughs> ok. On va se poser là sur les cailloux. Ah, j'ai mon kill, c'est bien. Il y a une tête là, il y a eu un autre truc là qui est passé Putain c'est bon, je les ai vus. Regardez il est passé où Fichi waza waza comme on dit Regarde, regarde, regarde. Si, Nuxlas, Nuxlas. Ish ish, euh, Là, comme vous voyez, j'ai du mal encore à me focus sur le chat et le, et le jeu. Là, Là, juste, je dois regarder un peu le jeu pour les défoncer. Mais je m'excuse, tu vois, parce que. Genre, par exemple. Vous voulez voir vous voulez... Regardez, vous voyez cette tête J'y revois. J'y revois dans le futur. T'as les gars ce retour. J'ai la power pose. Il est où mon ping. Pour le retour du Lord 23 kills J'aurais dû prendre deux semaines de vacances. Bah j'ai les mec. Oh. <rires> Putain les, les frérots, je, je vous ai pété ah, le cul. <rires> ah, ouais. <rires> je viens de eh, C'est ma première game, retour de vacances cheater. les gars Ah la Ah Cheater Cheater ah, <rires> <rires> ah, y a, y a un de vos collègues, je l'ai laissé traumatiser. <rires> cheater, cheater <rires>